Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder le bilan de la deuxième semaine de ce MOOC. Alors euh, la première chose, bien comme d'habitude c'est l'avis du MOOC. Euh, donc euh, combien euh, êtes-vous euh, en euh, ce dimanche 15 février 2015 Eh bien euh, nous avons... Euh, 2918 inscrits, c'est-à-dire à peu près 150 de plus que euh, la semaine dernière. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui s'en vont, et puis il y en a qui arrivent, donc le flow entrant est supérieur au flow sortant. Je pense que ben, les gens, par exemple, qui ont réalisé qu'ils avaient besoin d'un Mac alors qu'ils avaient que des machines sous Windows et qu'ils ne peuvent pas développer en Windows pour... Les applications iOS, et eh bien, euh, cela, euh, ça fait peut-être partie des gens qui sont partis, puis ceux qui euh, considèrent que ce cours, finalement, ne les intéresse pas. Euh, nous avons également, euh, sur l'espace d'échange 4SI, 601 ben, comptes 4SI avec au moins une connexion, ce qui est soixantaine euh, de plus que la semaine dernière. Et cette semaine, il y avait, ce matin, il y avait 176 exercices déposés, c'est-à-dire plus 134 par rapport à la semaine dernière. Euh, et puis, au niveau des questionnaires, et eh bien, on en a... 1046 de remplis, ça fait une bonne centaine de plus que la semaine dernière, mais on a tout juste dépassé le tiers par rapport aux inscrits, c'est-à-dire qu'il manque quasiment 1900 personnes, si vous comparez ce chiffre-là, avec ce chiffre-là. Bon, je pense qu'évidemment, euh, on n'aura pas euh, 100% des inscrits euh, qui rempliront le formulaire, mais encore une fois, c'est des choses qui nous seront utiles. Euh, donc, euh, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rempli le questionnaire, n'hésitez pas à le remplir. Alors, euh, la pyramide des âges a évolué. Donc, ça, c'était la pyramide des âges euh, la semaine dernière. Euh, avec un peu plus d'inscrits, Et eh bien, voici la nouvelle pyramide des âges. Et on voit, euh, ben, en fait... Euh, pas énormément de choses changent. Ce plateau-là est confirmé, simplement les chiffres qui changent. Euh, mais bon, on a bien un plateau hein, entre les gens qui sont nés en, euh, disons, euh, fin des années 90 et puis jusqu'à euh, moitié des euh, années 65. Au niveau... Euh, de la variation sur euh, la répartition homme-femme de son côté et puis du niveau de français, on a exactement zéro variation euh, en pourcentage, bien sûr, sauf les chiffres changent, mais les rapports, euh, finalement, ne changent absolument pas. Et puis, euh, au niveau des pays de résidence, bah, les choses évoluent un petit peu. Alors, en fait, la carte est un peu plus complète. J'ai réalisé que l'an dernier, enfin, euh, la semaine dernière, pardon, il euh, y avait un petit souci euh, qui faisait que certains pays n'étaient pas représentés. Alors, vous voyez, on va reparaître en particulier un point rouge ici, euh, en Côte d'Ivoire, où ça a pas mal cartonné. Et puis sinon, il bah, y a un certain nombre de, de cas de figure où dans les pays, ben bah, on passe d'une catégorie d'une tranche 5 à une tranche supérieure, euh, mais euh, en gros, euh, la carte... Euh, évolue euh, peu, à part qu'effectivement, il y en a qui, qui, qui glissent d'un cran euh, vers euh, le rouge. Et puis, je me suis amusé je demandais aussi les villes. Alors ça, c'est un truc qui est, qui est, qui est sympa, c'était juste parce que ça permet de voir un petit peu où, où les gens se situent. Et je me suis amusé à faire un, un nuage de mots avec le site World. Et bon, ben, alors évidemment, Paris écrase un petit peu tout, on a quasiment, je crois, 150 participants qui viennent de Paris. Mais vous voyez que, ben, je vous disais, la Côte d'Ivoire, voilà, Abidjan remonte, Toulouse, Dakar, Lille, Rabat, Marseille, donc des villes qui sont à la fois des villes françaises mais euh, aussi euh, des villes francophones euh, qui euh, apparaissent, bon, je trouve ça euh, plutôt, plutôt sympa. Et puis euh, euh, l'activité sur les vidéos continue, euh, sans surprise, vous voyez là, euh, on a progressé, ça c'est le passage de la semaine dernière à cette semaine, donc on avait ici un pic lors de la sortie des premières vidéos, donc le premier mardi, ici la deuxième semaine, on a un deuxième pic, donc euh, là on est aux alentours du samedi, samedi, et traditionnellement une mauvaise journée, euh, et c'est en général un petit peu meilleur le dimanche, j'ai un peu plus de temps, et puis le lundi, euh, ça reprend. Voilà, puis on a là aussi la remontée du jeudi au vendredi, qu'on retrouve aussi répétée là, bon, on va voir euh, si euh, cette courbe se répète, mais euh, dans euh, l'expérience de l'an dernier, eh bien on avait euh, cette répétition euh, régulière, euh, les courbes suivaient à peu près, euh, le euh, même schéma. Voilà. Et puis le total, quand même, qui est intéressant à signaler, c'est qu'on atteint, je pense qu'au moment où je tourne, par rapport au moment où j'ai fait les mesures, j'ai fait les mesures, en fait, sur les vues euh, donc, de, de, de, du samedi 14 février euh, fini euh, celles euh, du euh, dimanche 15 sont en train de se rajouter, ben, je pense qu'on a dépassé euh, les 30 000 vues au total. Euh, un autre euh, point qui, qui m'arrange, c'est la façon dont les vues se répartissent. Alors, vous voyez que la semaine 0, il y a une petite baisse au niveau de la semaine 1, puis encore au niveau de la semaine 2. Alors c'est normal parce qu'il y a des gens qui sont en retard. Il y a eu par exemple beaucoup de bons revoirs et de couleurs donc qui correspondent à la semaine 1 qui ont été soumis pendant la semaine 2 parce que les gens étaient un peu en retard, ou ils n'avaient pas le temps, ou ils ont du mal à se marrer, etc., etc. Et donc c'est assez logique. Et puis il faut savoir qu'ici, sur la semaine 0, il y avait quasiment eu deux semaines euh, avant, ces euh, vidéos sont, continuent à être euh, regardées, hein, euh, moins fréquemment évidemment que les autres, mais elles continuent à être regardées. Et donc on va avoir ça, hein, le, je pense que la semaine prochaine, on verra que ce palier-là, il aura également augmenté, celui-là peut-être encore un peu, mais moins. Et euh, vers la fin du book, je vous montrerai une courbe qui est compliquée à construire, qui est en fait euh, les courbes des vues de la semaine X vues la semaine Y. Et on voit qu'effectivement, il y a tout le temps euh, un effet retard. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, et vous l'avez déjà entendu lors des vidéos d'introduction. De que euh, le dernier exercice sera euh, le moyen d'obtenir euh, une attestation de suivi du MOOC. Euh, et on laissera justement, pour permettre aux gens qui sont arrivés en retard de rattraper euh, le coup, on laissera un petit peu de mou entre la dernière semaine, la fin de la dernière semaine, qui est planifiée le 17 mars, et en fait on laissera jusque fin mars, pour euh, que les gens qui sont arrivés un petit peu en retard puissent rattraper leur retard, et s'ils le souhaitent, quand même demander euh, l'attestation au niveau du MOOC. Euh, la petite bande bleue, en fait, correspond ici à la vidéo de bilan. Donc, vous voyez que la vidéo de bilan s'en sort pas mal. Ici, c'est marrant, il y a une vidéo qui sort du lot. C'est la démonstration du Hello World, qui visiblement euh, est un must, puisqu'elle a été vue euh, euh, un nombre considérablement plus élevé, en gros, quasiment deux fois plus que les autres vidéos. Regardons maintenant ce qui s'est dit sur les forums. Alors, euh, première chose, l'équipe pédagogique, donc c'est-à-dire les community managers et puis Étienne euh, et moi, euh, on a un petit message, c'est qu'on a apprécié que euh, ben, les consignes soient très vite intégrées et que vous les respectiez bien. C'est-à-dire que vous jouez assez bien le jeu du partage des exercices, c'est-à-dire que le, le nommage des archives a vraiment été beaucoup plus pratique pour nous. Alors en fait, on est en train de réaliser que si vous pouviez propager le nommage... Certains l'ont fait, mais pas tous, sur le nom de, de, du projet, c'est pas mal, pour deux raisons. D'abord, quand on en télécharge plusieurs sur nos terminaux pour faire quelques essais, ben, ça permet de savoir qui est qui. S'ils s'appellent tous pareils, ben, ils ont tendance à parfois se, se recouvrir. Et puis, quand on a décompressé plusieurs fichiers, hein, eh bien c'est aussi euh, relativement pratique. Euh, donc voilà compléter la consigne euh, de manière à ce que euh, également euh, vos répertoires, enfin le nom du projet euh, soit nommé de la même manière. Ce serait complètement idéal, mais vous avez été euh, assez cool. Euh, alors un petit peu de méthodologie aussi. Euh, je pense que c'est intéressant que vous allez regarder le travail des autres. Euh, mais surtout, après avoir vous-même réfléchi, c'est après avoir vous sué sang et eau sur euh, votre exercice. Euh, soit, bon, après, si vous êtes vraiment planté sur un truc, vous pouvez bien évidemment euh, regarder euh, ce qui se passe. Ça ne pose pas de souci. Mais honnêtement, je pense que c'est intéressant, euh, c'est beaucoup plus intéressant de lire la solution proposée par d'autres participants du MOOC après vous-même avoir élaboré votre solution. Vous pouvez bien évidemment faire des appels à l'aide. Et vous pouvez également répondre aux appels à l'aide euh, des autres. Et puis, vous avez aussi le droit de commenter le travail des autres. Je veux dire, bon Après, effectivement, euh, euh, le rôle de l'équipe pédagogique, euh, vous savez qu'on est estampillé, Bon, bah, ça veut dire qu'effectivement, on peut dire qu'on est autorisé, entre guillemets. Que... Mais un certain nombre d'entre vous, hein, vous êtes également... Euh, des praticiens euh, de l'informatique, vous avez euh, une euh, expérience, votre regard, il est intéressant. Et je pense que vous-même, le fait de regarder du code, euh, d'apprendre un petit peu les idiosyncrasies des autres et les partager, hein, par exemple, euh, moi j'aime bien qu'on programme comme ci, moi je trouve que c'est bien de faire comme ça, ben, ça vous expose à d'autres styles et ça peut générer des discussions euh, qui sont utiles, comme d'ailleurs certaines qu'on a vues euh, sur euh, les forums euh, cette semaine. Alors, pour l'exercice de la semaine, pour des raisons, euh, des, des, des raisons euh, évidentes, euh, on le sélectionne en général plutôt le samedi, puisque euh, moi euh, je finis euh, de récupérer euh, les éléments euh, statistiques et tout, et puis je fais mes vidéos euh, le, le dimanche, donc je finis tout ça. Donc en fait, il est sélectionné le samedi, et c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, ne participent plutôt que les exercices qui sont soumis dans la semaine, entre le mardi euh, et le samedi. Et puis l'autre chose aussi, il ne faut pas nous en vouloir, et c'est là que c'est important que tout le monde participe, c'est nous ne sommes que six, et bon, euh, vous êtes juste un petit peu plus nombreux que nous, et euh, par conséquent, euh, il se peut qu'on ne puisse pas regarder tous les exercices, euh, qui ont été soumis, euh, et en particulier on se focalise sur les exercices de la semaine courante, donc c'est pas grave si vous arrivez en retard, mais du coup c'est vrai que c'est bien que euh, si euh, vous-même vous regardez aussi euh, les exercices euh, de vos camarades, et eh bien ça peut donner euh, un regard euh, complémentaire. Alors... Euh J'aimerais faire un point aussi sur l'ergonomie des forums. Euh, je pense qu'elle est complètement perfectible. Il y a deux points que j'aimerais signaler. Euh, le premier point, euh, c'est dans la liste des fils de discussion. Donc c'est la partie gauche de la fenêtre des forums. Euh, en fait, vous avez une fenêtre qui défile et puis parfois vous avez été amené à créer de nouveaux fils de discussion alors que certains existaient déjà tout simplement parce que qu'ils n'étaient pas accessibles dans la fenêtre de gauche. Ben, tout simplement pourquoi Parce que euh, ce couillon, il affiche que les X premiers, je crois que c'est les 15 ou 20. Et vous avez ici, à intervalle régulier, un bouton charger plus, et puis euh, il les charge une tranche de 20 nouveaux, et puis encore de 20 nouveaux. Et à l'heure actuelle, si vous voulez avoir tous les, flux de, tous les fils de discussion, il faut cliquer deux fois sur ce bouton de chargement. C'est euh, complètement absurde. Enfin bon, je pense que c'est complètement absurde d'un point de vue ergonomique. Mais la nouveauté par rapport à l'an dernier, c'est que c'est pareil dans les messages qui sont dans les fils de discussion. C'est-à-dire que ici, j'ai un fil de discussion, et si j'ai plus de 25 messages, 25 messages, c'est 25 postes et pas réponses intégrées à ce poste, eh bien, vous verrez à la fin qu'il faut ici que je clique, chercher euh, tous les messages. Alors là, c'est simplement une fois. Si j'en ai 150, il ne va pas falloir que je les charge par paquet de 25. J'ai les premiers 25, qui sont euh, les premiers, puis après, clac, euh, je euh, charge euh, tous les autres. Bon, je me suis fait avoir euh, au début et je me suis dit que pour probablement certains ne trouvaient pas forcément euh, réponse euh, à euh, leurs questions parce que peut-être que comme moi, ben, ils s'étaient fait avoir, n'avaient pas fait attention à ce petit bouton. Il y a également quelques annonces, enfin il y a eu quelques annonces d'Apple euh, cette semaine, je vais rapidement euh, les commenter. La première c'est la sortie de Swift 1.2 euh, qui est intégrée dans Xcode 6.3 bêta. donc à l'heure actuelle la version officielle c'est la 6.1 il y a une 6.2 bêta associée à iOS 8.2 et en particulier dans laquelle les gens expérimentent toute une série de choses et en particulier enfin, l'histoire de, de l'Apple Watch. Et puis il y a encore en amont visiblement une 6.3 bêta euh, qui sort et dont l'important enfin la, la, la, la tout majeur, sera la sortie de Swift 1.2. Je ne vais pas rentrer dans les détails des changements qu'il y a dans Swift 1.2 par rapport au Swift actuel que nous utilisons, mais vous pouvez le regarder en tapant cette URL. Je ferai quand même une remarque qui est importante. C'est que si par hasard, il y a une autre version d'Xcode qui sort, la 6.2 ou la 6.3, moi, j'aurais tendance à vous conseiller de continuer à faire ce MOOC avec la version 6.1. On a déjà des petits soucis avec certains exemples, des exemples qui ont été proposés que j'avais compilés sur la 6.0.1 et je suis assez inconsidérément et accidentellement passé en fait à la 6.1, je n'ai pas pu rétrograder et j'ai eu des soucis, c'est-à-dire qu'il y a des petits détails, c'est des détails, mais qui font que certains de mes exemples de cours ne compilent pas ou génèrent des warnings dans euh, la version euh, 6.1. Donc, euh, on verra. En général, c'est des, des choses qui sont des évolutions du langage. Et donc, par conséquent, euh, les messages d'erreur euh, accompagnent vraiment l'utilisateur euh, dans ce qu'il faut euh, faire évoluer pour euh, que euh, ça recompile, euh, mais quand même. Donc, si on passe à la 6.2, je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, la entre la 6.2, j'ai eu la bêta, il n'y a pas vraiment trop de soucis. Mais la 6.3, là, on est sûr qu'il y aura des changements puisqu'ils annoncent une nouveauté au niveau de Swift. L'autre annonce qu'a fait Apple, c'est qu'il a annoncé que la taille maximum d'une application qui était de 2 gigas pouvait être maintenant de 4 gigas. Alors on peut dire ah oh, super, on va pouvoir faire plein de choses, des jeux encore mieux texturés, des trucs encore plus énormes. Euh, faites attention parce que euh, je vous rappelle que les petits iPhones, euh, c'est-à-dire en fait les iPhones avec une petite capacité, ils se vendent encore du matériel avec 8 gigas. C'est un peu léger, surtout si vous avez des applications à 4 gigas. Déjà, une applications à 1 ou 2 gigas, c'est lourd, sachant que quand vous avez une machine avec 8 gigas de mémoire enfin de, de, de, de mémoire flash, euh, en fait, il ne vous en reste que 5, 6, une fois que vous avez enlevé iOS, euh, vous ne pouvez pas mettre énormément d'applications. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle euh, pour euh, les développeurs, euh, mais faites quand même un petit peu attention à tout cela. By the way, je vous ai dit que euh, Swift évoluait, hein, mais vous avez vu que Objective-C a évolué aussi. Euh, et en particulier sur les forums, euh, certains se sont posés des questions sur l'existence de warnings dans mes exemples de code. Euh, et en fait, bon, il y avait un bug, mais euh, j'ai signalé, euh, enfin, j'ai répondu dans le forum, effectivement, j'ai inversé deux paramètres, euh, c'est sur le dictionnaire. Euh, mais euh, mon exemple, euh, student.h et .m, euh, compilé sans warning il y a quelques années, et effectivement, je ne me suis pas amusé celui-là à recompiler, parce que pour moi, il était vraiment basique, et euh, il semblerait qu'il génère quelques warnings. Donc, on a discuté, et c'est pour vous dire qu'un langage de programmation, en général, ça évolue. Euh, il y a des langages de programmation qui évoluent avec le souci de la compatibilité ascendante. Euh, donc, en général, ça se passe pas trop au niveau du compilateur. Euh, là, je vais faire un petit troll anti-Python. Euh, C'est pas le cas de tous les langages. Et Python, effectivement, est un très mauvais exemple là-dessus. Je me souviens d'avoir eu un problème un jour avec Python. Euh, donc, quand je vais voir mon un pote, gourou Python... Euh, il me dit « Ah, est-ce que tu peux me donner la version de Python ?» Alors je tape « Python moins moins version » sur une machine qu'on m'avait prêtée pour faire du calcul de force. Et il me sort, je sais trop quelle version, un truc du style 2.4.6.1. il me dit « Ah, oh, malheureux, la 2.4.6.1 !» Alors elle a suivi la 2.4.6.0 et elle a précédé la 2.4.6.2. Oui, bon, d'accord, ça je m'en doutais. Mais elle a marché pendant trois semaines, n'était compatible ni avec celle d'avant, ni avec celle d'après. Demande à tes ingénieurs qu'ils te fassent la mise à jour. Euh, voilà, donc ça c'est, euh, vous voyez, euh, un langage de programmation, ce n'est pas forcément quelque chose de stable. En général, on s'arrange pour maintenir une compatibilité ascendante. Et là, euh, euh, souvent, c'est des messages, et des pourcents D, faut le transformer en pourcents LD ou en pourcent LU, U pour unsigned, D pour décimal, simplement parce que la représentation des entiers euh, a euh, changé. Voilà. Alors, euh, il y a également eu sur les forums, euh, cette semaine, une discussion sur l'usage des accessoires, qui a été initiée par l'UNAC, euh, et en fait, on lui a posé une question à l'entreprise d'embauche, et on lui a dit, euh, est-ce qu'on peut utiliser des accessoires dans les fonctions euh, d'initialisation et d'interminaison Et puis, euh, bah, il a dit, bah oui, et il s'est fait euh, retoquer, enfin, il s'est fait retoquer, on lui a dit que c'était pas vrai. Euh, alors, en fait, euh, pourquoi Alors. Pourquoi D'autant plus que dans mes exemples, et dans l'exemple toujours student.h, euh, enfin euh, .m, pardon, euh, je les utilise dans les accessoires, et d'ailleurs ça a compilé sans que ça pose de problème, euh, mais en fait, pour être franc, c'est vrai que c'est n'est pas recommandé. J'ai été discuter avec un, un, un collègue qui euh, m'a confirmé euh, ce qu'on avait déjà commencé à dire sur euh, les forums aux, aux participants qui me posent les questions, euh, c'est que, en fait, dans la phase d'initialisation et dans la phase de terminaison, l'instance euh, de la classe, l'objet, n'est pas encore finalisée. Et qu'en en fait, il y a un point qui est délicat, c'est que si vous utilisez les accesseurs, ça veut dire que vous utilisez la mécanique qui est mise en place lorsque l'objet est finalisé. Alors, dans le cas d'objectif C, euh, la mécanique, c'est essentiellement la référence sur self. Mais ça peut être aussi la place des et les valeurs initiales associées à différents attributs. Par exemple, et ça on verra dans Swift, c'est quelque chose qui est important. Il euh, y a aussi une discussion sur l'enchaînement euh, des inites. Alors moi, j'ai euh, proposé un enchaînement qui était d'ailleurs celui euh, que euh, qui était dans les cours Apple qu'on avait suivi à l'époque. Hein, euh, euh, C'était en 2009. Euh, vous verrez d'ailleurs que on reviendra sur ce point avec Swift qui n'y a pas la même philosophie qu'Objectif C, et je pense que c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont suggéré, parce qu'on m'a pointé une page qui avait l'air de dire pas tout à fait euh, ce que je disais dans l'ordre d'appel euh, sur le site euh, d'Apple actuellement. En fait, euh, y a, on peut faire de différentes manières. La bonne question qu'il faut se poser là-dedans, c'est dans un système avec euh, des classes, et donc avec de l'héritage, euh, quand est-ce que le enfin, alors, je le traduis évidemment dans les termes d'objectif C. Quand est-ce que le super init a-t-il eu lieu C'est-à-dire qu'il faut vous assurer que, euh, en fait, lorsque vous allez manipuler un certain nombre d'éléments euh, de euh, votre classe, si ces éléments sont hérités d'une super classe, il faut que le super init ait eu lieu. Et en particulier, dès qu'on a envie d'utiliser self, il faut que le super init ait eu lieu pour que l'allocation et, alors, dans le cas de Swift et dans le cas d'Objectif C, euh, on en reparlera dans Swift dans la semaine 3, eh bien, euh, les choses ne se passent pas exactement de la même manière. On a également parlé de Magic Numbers dans euh, notre... Euh dans les forums cette semaine. Et en particulier, c'est une remarque qui a été faite par un des community managers sur quelqu'un. Alors en fait, c'est un sujet chaud, C'est pas lié euh, à ce cours en particulier, c'est lié à une bonne pratique de programmation. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je suis, pour, euh, je suis dans une université, je fasse un logiciel qui me permet de gérer des étudiants dans l'université, et en particulier des groupes d'étudiants dans des euh, unités d'enseignement. Et je vais décider que j'ai 20 étudiants par groupe et que j'ai des groupes qui ont, des, des modules, des, des, des, des unités d'enseignement qui ont 20 groupes d'étudiants. Si j'adopte la stratégie dite Magic Numbers, je vais mettre des 20 partout. Et puis un jour, on est en train de dire, ah oui, mais c'est un peu compliqué, là on va avoir des salles plus grandes, donc on va pouvoir... Euh, eh bien, dire que nos huit enseignements, elles ne vont plus avoir que 15 groupes maximum et que euh, dans chaque groupe, on va mettre 30 étudiants maximum. Alors, c'est facile. Je vais, faire, bah, je vais faire un global substitute 20 par 30. Puis après, je vais faire un global substitute 20 par 15. Vous sentez bien le problème. C'est quand je vais trouver le chiffre 20 dans mon code, c'est magique. Je vais pas forcément facilement être capable de déterminer si ce 20 veut dire... Nombre maximum de groupes dans une unité d'enseignement ou de mon maximum d'étudiants dans mon groupe. Donc rien ne m'empêche de faire, par exemple, en objectif C, un dies define max étudiant 20, dies define max groupe 20, okay et le jour où je change le nombre maximum d'étudiants, je fais un dies define max étudiant 30, et le jour où je change le maximum de groupes, je fais un dies define max groupe 15. Et à ce moment-là, je ne référence pas une constante magique que ce soit un nombre, ou d'ailleurs, ça peut être un magic string, hein, pas forcément un magic number, mais je vais référencer quelque chose symboliquement par rapport à sa sémantique. Et du coup, non seulement mon code va être beaucoup plus lisible, parce que je vais savoir à quoi correspondent les valeurs immédiates, mais en plus, les modifications se feront à très faible coût et à très forte sécurité. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On apprend tous les jours, on n'arrête jamais d'apprendre euh, et euh, j'en ai fait euh, une nouvelle fois euh, l'expérience cette semaine puisque euh, à travers euh, bah, les remarques des participants, j'ai découvert un truc qui s'appelle le preview euh, même s'il semble-t-il il a parfois des représentations qui ne sont pas conformes à la réalité enfin il y a eu des discussions dans les forums qui tendraient euh, a démontré que parfois, ça se comporte un petit peu bizarrement, et j'aimerais vous en parler, j'aimerais faire partager cette découverte avec vous, parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement euh, utile. Alors, euh, donc là, j'ai pris euh, euh, un exercice, euh, qui est un des exercices de l'application euh, de, de, de, de la semaine, et euh, ici, eh bien, j'ai euh, le storyboard, si je divise euh, le fichier en deux, et que ici, oups, oups, oups, euh, voilà, je regarde ici, je peux avoir preview et je peux ici, alors là j'en ai qu'un, mais je peux avoir plusieurs fichiers storyboard, avoir une prévisualisation de ce que donnera euh, mon euh, storyboard sous différents terminaux. Donc je peux ici avoir, alors je peux évidemment euh, réduire ici euh, la part euh, à celui-là, euh, je peux ici, euh, oups, je sais pas où. Mais on peut, euh, j'ai vu qu'on pouvait changer euh, la, la rotation et on peut surtout le faire tourner. Donc là, je suis ici sur un iPhone 4 inch. Donc un, et je peux ici voir ce que ça donne sur euh, un iPhone euh, 4 inch. Alors on voit que ici, euh, alors le preview me dit que c'est un petit peu juste, mais c'est bizarre parce que le preview il marque ici la barre qui ne devrait pas marquer euh, dans ce mode là. Euh, mais je peux euh, par exemple également lui demander ce que ça donnerait sur un iPhone euh, 3,5 euh, pouces, donc euh, de type 4S, et on verrait euh, ce genre de choses. Et puis je peux euh, également euh, avoir d'autres résolutions euh, si euh, je le veux. Donc je voulais vous montrer ça parce que c'est effectivement assez pratique, euh, parce que euh, on peut ici, comme ça, euh, sans avoir... Bon, si vous voulez la dynamique de l'application, il est clair qu'il faut, il faut vraiment le faire comme ça. Mais sans avoir à déployer sur le simulateur ou sur un véritable terminal, vous avez déjà une façon de vous rendre compte de ce que donne un storyboard euh, a priori. Voilà. Alors, ce serait intéressant de voir si effectivement, quand vous avez des bugs, certains fait que vous avez des problèmes, bah, si vous observez hein, que l'on a euh, les mêmes soucis quand on est euh, dans euh, le storyboard euh, que quand on n'est pas dans le storyboard. Passons donc aux applications de la semaine. Alors, la première application de la semaine sur le disainier, c'est le disainier proposé par Bernard 158. Regardons donc dans un premier temps euh, l'application de Bernard 158 sur un petit terminal. Donc vous voyez qu'elle fonctionne effectivement euh, très bien. Là, je touche... Euh, euh, au, au slider, là ici euh, je m'intéresse euh, à la remise à zéro, vous voyez que ça marche très très bien, vous voyez qu'ici je peux rentrer des valeurs, par exemple ici si je prends 42, c'est là que j'ai un petit smiley et un changement de couleur, vous voyez que je passe ici en mode geek, ça se passe très bien et puis le stepper marche bien, si je vais euh, ici, je vois que le stepper ben, il ne fait plus rien, il est désensibilisé, et puis, si je vais ici, je vois que le stepper est également désensibilisé dans l'autre sens. À l'horizontale, euh, mon terminal fonctionne toujours très bien. Hein, euh, donc, euh, ici, j'ai quelque chose qui est très, très propre. Et vous voyez qu'effectivement, eh euh, tout se passe bien. Euh, j'ai toujours le même comportement. Regardons maintenant... Euh l'application de Balas 158 sur Grand Terminal, ben, sans surprise, hein, elle fonctionne euh, de la même manière, hein, vous voyez, euh, et puis, euh, alors évidemment, il n'a pas pris de risque, hein, euh, vu la façon dont elle s'oriente sur Grand Terminal, il n'a pas voulu le, la dispatcher, il aurait pu, hein, donc on n'utilise vraiment que le haut de l'écran, hein, c'est peut-être le, le seul défaut de, de son application, et quand on passe à l'horizontale, euh, eh bien, euh, on a quelque chose qui euh, occupe le même type de place. Donc, on voit qu'il a bien été capable de gérer tous les types de terminaux. Alors, regardons maintenant rapidement son code. Il est pas mal, son code. Euh, donc, ça, c'est euh, le viewcontroller.h. On va regarder le viewcontroller.m euh, totalement. Je ne vous garantis pas qu'on le fera euh, systématiquement parce que les exercices vont se compliquer, mais on regardera au moins les parties euh, euh, intéressantes. Donc, ici, il a bien euh, tout déclaré proprement et puis il a ici déclaré toute une série de méthodes. Euh, Celle-là, d'ailleurs, on va voir, c'est une méthode de service. Je ne l'aurais pas déclarée dans le point H parce que. Il n'y a a priori pas forcément de raison de la rendre visible à l'extérieur. Mais ça, c'est un discours qu'on aura un petit peu plus tard. Euh, alors, en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important c'est qu'il a une fonction de service qui n'est appelée en gros par. Euh, euh, enfin, qui n'est associée à aucune action et euh, qui euh, va euh, en fait gérer la logique de manière centralisée. Donc vous allez avoir ici une partie qui gère euh, les informations provenant du segmenté de contrôle, les informations provenant du slider, tout ce qui se passe au niveau euh, de la récupération de de la valeur, la couleur du label, euh, vous savez qu'il devient rouge quand on affiche la valeur 42, euh 42 en décimal, hein, ça fait 2A ou 2B, je ne sais plus, euh, en hexadécimal, euh, avec un, un, un petit smiley. Alors c'est sympa, c'est une manière de vous montrer, ça c'est du code, c'est de l'UTF8. Donc vous pouvez mettre dans vos chaînes de caractères euh, les petits caractères graphiques, là, les, les émotiges euh, que vous fournit euh, Apple. Et alors ce qui est intéressant, c'est que euh, comme il a tout centralisé, l'écriture du reste devient complètement triviale. Le ViewDidload, c'est simplement euh, je mets valeur à zéro, puisque c'est la valeur par défaut, et je fais un self de valeur. Boum, tout va être mis à jour. Euh, le stepper, je récupère, je mets à jour la valeur à partir de la valeur du stepper. Maj valeur. D'accord. Euh, je tape sur le switch geek, je fais simplement MAJ Valeur, puisque le Switch Geek est testé dans le MJ Valeur, donc ça ne fait strictement rien. Euh, ici le slider, même topo, oh surprise, je récupère la valeur slider et je fais appel au MAJ valeur. Le bouton de remise à zéro, je remets valeur à zéro et je fais appel au MAJ valeur. Et enfin, euh, la gestion des segments qui pointent vers la même action, je récupère la valeur à partir euh, des euh, valeurs des deux segments et puis je fais un save de MAJ valeur. Alors c'est quoi l'intérêt de cette structuration de code ben, Tout simplement que vous voyez qu'il y, y a beaucoup de, de, de gens qui n'ont pas fait comme ça, c'est qu'ils ont répété un certain nombre de lignes sur chacune de leurs fonctions. Donc, le jour où je ferai une mise à jour, bah, il faut que je fasse la mise à jour sur chacune des fonctions. Donc là, la mise à jour, elle est concentrée dans la fonction valeur, et puis euh, tout va bien. Alors après, je gens dis, Oh ouais, mais alors ce n'est pas forcément optimal parce qu'il y a un appel de fonctions. Ça, » ça, ta, ta, ta, ta. Ne vous amusez pas à faire le travail du compilateur à sa place. Si vous regardez, alors je vous souviens, hein, on est en, en, en Objectif-C, euh, ensuite vous aurez ça, vous avez par exemple cette fameuse instruction "miracle" qui est X++ qui vous fait l'incrément et pendant longtemps les gens ont dit oui mais alors cette instruction elle correspond à l'instruction de l'assembleur et du coup c'est vachement optimisé par rapport à faire X égale X+. Plus. Alors effectivement c'était vrai dans le PDP-8 dans les années 1860 et des brouettes et ça a été vrai encore un certain temps. Il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, la complexité des processeurs fait que vous ne pouvez pas décemment penser faire ce genre d'optimisation. Le compilateur va réordonner les instructions pour pouvoir éviter des déséquençages de pipeline et d'autres choses du même topo. Et par conséquent, c'est complètement illusoire de faire des optimisations de ce niveau-là. Par contre, évitez de faire des doubles boucles imbriquées là où simplement il suffit, ça, ça a un sens parce que le compilateur, là, il fera la double boucle imbriquée et vous aurez une complexité en O22, 2 O2 n pardon, plutôt que O2n. Mais, si vous voulez, ces petites optimisations là n'ont pas de sens et le compilateur pourra parfaitement décider, s'il le décide, s'il l'estime le, que c'est important, eh bien, de faire ce qu'on appelle de l'inlining de la procédure de service. Mais par contre, au niveau de la maintenance et au niveau du code, c'est important que ce code soit centralisé. Et donc ça, c'est une force euh, de Bernard 158 dans sa programmation. Alors, quand même, euh, tout n'est pas parfait chez Bernard 158. Euh, il a quand même trois warnings. Euh, c'est ballot, hein, les warnings. Alors, euh, moi, quand j'ai appris euh, le C il y a un certain temps, c'était avant euh, le C en C, c'est vrai qu'on faisait de l'arithmétique sur les pointeurs et des trucs bien rigolos, somme toute, euh, que j'interdis strictement à mes étudiants maintenant. Euh, mais euh, un jour, je suis tombé sur un gars euh, c'était le chef d'un service qui développait un OS sur un supercalculateur et qui nous interdisait de laisser des warnings. Pourquoi Parce que si vous avez 600 warnings, vous ne voyez pas le 601 e si vous avez zéro warning, vous voyez le premier apparaître, apparaître. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude de faire en sorte que euh, de supprimer au maximum euh, les warnings euh, quand euh, je le pouvais. Et en plus, là, les warnings sur les icônes, c'est quand même juste un peu couillon. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait attention sur la taille des icônes. Je vous rappelle qu'il y a cette application prépo qui existe, qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle vous génère toutes les icônes à la bonne taille à partir d'une image que vous lui transmettez. Regardons maintenant le nuancier AVB de la semaine qui nous a été fourni par SM40, qui est une implémentation intéressante. Regardons maintenant l'application de euh, SM40. Donc euh, ici, euh, vous avez euh, l'interface par défaut. Donc vous voyez que ici, j'ai bien là, le mode euh, web est affiché, c'est-à-dire que euh, vous voyez que c'est dégradé, hein, ça, ça, ça avance par pas de 10. Donc, j'ai bien quelque chose. Ici, si j'enregistre, ça enregistre euh, la, couleur, euh, la dernière couleur. Puis, ça réenregistre la couleur d'avant. Et vous voyez que ici, effectivement, je n'ai pas de souci. Je peux également récupérer euh, ma euh, couleur. Donc, si je me mets euh, ici en mode web, vous voyez que là, j'ai... Euh, je peux, du coup, enregistrer des couleurs un peu particulières. Si je me mets en mode web, vous voyez que j'ai bien euh, les trois euh, chiffres qui sont euh, ramenés euh, à euh, la euh, une valeur euh, à, à, à, enfin à 10% près, bien sûr. Okay Donc ici, je change la couleur et lorsque là, je le récupère. Par contre, vous voyez qu'il y a un petit bug, malgré tout, c'est qu'il n'a pas contrôlé euh, le fait qu'il euh, fallait qu'il se mette en mode euh, web. Donc ça, c'est le euh, petit bémol euh, de euh, cette application, mais en tout cas, moi, toutes celles que j'ai essayées euh, avaient oublié euh, ce petit détail. Voilà. Si je me mets dans euh, l'autre orientation, ben là j'ai quelque chose qui est assez propre, et vous voyez qu'il euh, eh euh, y a un petit espace qui est laissé, vous observerez que lorsqu'on est à l'horizontale, sur petit terminal, désormais c'est les nouvelles règles euh, d'ergonomie d'Apple, et eh bien je n'ai plus la fameuse barre de, de status, d'accord donc voilà, bah, je peux continuer à jouer avec, euh, et puis euh, ici récupérer les couleurs, et puis je peux faire un R et les choses fonctionnent complètement. Alors regardons le View Controller. Le View Controller, ben voilà, met, il, met, il met tout. Hein. Alors même remarque que pour Berlas 158. Euh, là, on a euh, une fonction update color. Vous sentez que cette fonction update color, en fait, elle va être factorisée. Hein, donc c'est vraiment, encore une fois, là, on a euh, une attitude qui est saine euh, au niveau de, de, de, de, de la programmation. Hein. Euh, moi, le update color, je l'aurais mis en privé. Mais encore une fois, on aura ce discours un peu plus tard. Et puis, le update color ici, eh bien, il va faire tout. C'est lui qui va contenir la logique de l'affichage de l'application et la plupart des fonctions vont ici se contenter de faire appel à cet update color et éventuellement de initialiser des couleurs par défaut. Donc ici, lorsqu'on change les sliders, ça fait appel à toujours la même méthode et ça fait le update color. Lorsqu'on a sauvegardé une couleur, on se contente de jouer sur euh, les euh, variables globales qui ont été euh, déclarées. Alors, euh, je vous recommande d'aller regarder euh, ce projet euh, qui est euh, bien fait. On a rencontré aussi quelques cas intéressants. Alors, Zubaby57 a produit une, une, une fonction qui était marrante. Euh, c'est pas le seul à l'avoir fait. Mais les sliders ici, ils ont une tint color qui est ici rouge, vert, bleu. Alors, lui, il a fait un autre truc qui est sympa. C'est qu'il a aussi euh, donné l'intensité en fonction de la position euh, du curseur. Donc, ça, c'est est quelque chose qui est, qui est effectivement assez sympa. Euh, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que comme il a gardé ce fond gris, euh, ça a tendance à, à, à, à pas être génial au niveau du contraste. Mais euh, par contre, sur un iPhone euh, de type 5 5S, c'est-à-dire sur mon euh, terminal, vous voyez que euh, là, il y a un petit peu du télescopage euh, de slider. Alors, ça a un effet qui est intéressant. C'est qu'en fait, aucun des deux sliders ne, ne fonctionne. Parce qu'en fait, on est dans la zone d'influence euh, des deux. C'est-à-dire que euh, quand vous avez un slider, ce, ce truc-là fait que probablement, il y a une petite bande euh, où les événements sont captés, et ici, euh, en gros, il bah, y, y, y a un, un souci, et euh, sur euh, mon euh, terminal, quand je suis à l'horizontale, je n'arrive pas à changer euh, les valeurs euh, du vert et du bleu. Et puis, il y a euh, S.d. Bausch aussi, qui, qui nous a, euh, dans la catégorie psychédélique, euh, donné euh, quelque chose d'intéressant, donc lui, il n'a pas fait l'intensité, mais effectivement, euh, c'est... Faut aimer, mais c'était également assez sympa. Alors par contre, euh, bon, euh, d'abord, il euh, y a ceci qui est pas génialissime, c'est-à-dire que en fait, euh, en général, on fait pas trop de fonds perdus. Hein, C'est ce qui s'appelle, ça s'appelle un fond perdu, sauf pour ce qui est du fond ou des choses comme ça. Mais euh, sur des objets sur sont vent, en fait, il aurait été logique que la bordure s'arrête au même endroit. Donc, ça, c'est la première remarque. Attention au bord. Euh, les images sont notoirement mal gérées. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout mis dans le bundle. Il n'est pas passé par le répertoire image XK7. Euh, et donc, par conséquent, euh, il ne fournit qu'une résolution. Alors, il peut fournir plusieurs résolutions, mais bon, c'est pas... Je dirais, c'est... Euh, ça, ça, ça heurte mon sens de la perfection. Euh, et euh, donc là, il faut utiliser... Et alors là, par contre, on a une une, une, une, un cas assez typique de répétition de code, c'est-à-dire les mêmes séquences de code ou quasiment les mêmes, qui sont à 50 000 endroits, en particulier là où on gère le rouge, là où on gère le vert, là où on gère le bleu, etc. etc. Et du coup, c'est un petit peu dommage par rapport aux exercices dont je vous ai présenté l'implémentation, qui de ce côté-là, sont bien évidemment beaucoup mieux euh, fichus. Eh bien, nous sommes prêts à conclure. Alors, en guise de conclusion, vous progressez sur le développement d'applications iOS. Et la semaine prochaine, nous allons nous attaquer à un gros morceau, puisque c'est le nouveau langage qui a été annoncé par il y a moins d'un an par Apple, Swift. Et bien évidemment, je vous souhaite une bonne semaine avec un nouveau bateau, un bateau au long cours qui a fait un voyage. Alors vous dites « mais c'est une photo, donc c'est probablement une reconstitution ». Oui, c'est une reconstitution. En fait, elle a été construite dans les années 60 et elle a été démolie, je crois, dans les années 90. C'est une reconstitution de la Grande Hermine, le navire avec lequel Jacques Cartier a écumé pour la première fois, pour la première fois pour un occidental ou occidental, on a discuté que les Normands avaient peut-être été faire des sauts là-bas, mais on n'en a pas la preuve euh, ferme. Euh, disons pour, euh, en français, ça c'est sûr, euh, les euh, côtes euh, du euh, Canada, et il a remonté euh, le Saint-Laurent. Alors en fait, euh, quand on regarde ça, hein, euh, C'est un peu étrange parce que euh, les voyages de quartier sont entre 1537 et 1550 et des brouettes si je ne m'abuse euh, et euh, là on a euh, quand même un navire qui euh, fleurbond les au moins 50 ans plus tard. Euh, il y a une autre représentation, alors en fait ça c'est une représentation du Mayflower et vous voyez quand même qu'il ressemble beaucoup à la photo que vous avez vue euh, et euh, le Mayflower on a plus de représentations, contrairement à la Grande Hermine, on a moins de représentations et moi je pense que les gens qui avaient fait cette opération, euh, c'était je crois une exposition universelle ou quelque chose comme ça, sur la Grande Hermine, c'était en fait inspiré du bateau du Mayflower, mais le Mayflower c'est 1620, donc c'est euh, quasiment un, un siècle après. En fait, on a une autre représentation pour euh, la Grande Hermine, qui ressemble plus, enfin qui me paraît plus crédible, euh, puisque euh, on a ici un navire qui est une caraque, euh, c'est-à-dire plus un navire de l'époque euh, de euh, de Jacques Cartier euh, que euh, ce galion. Très, très, très abouti. Hein. Je il y, y a un glissement entre la caraque euh, et le cog vers le galion. Hein, et le galion préfigure lui-même euh, le vaisseau de rang. Euh, ça se passera là, euh, dans le courant du XVIIe siècle. En particulier, euh, quelques navires euh, très, très emblématiques, comme le Sovereign of the Seas en, 17, en 1627, euh, qui sera une étape très, très importante. Puis après, euh, la couronne, euh, des choses comme ça, qui sont des navires qui vont amener euh, la construction des euh, grands vaisseaux euh, de la deuxième moitié du euh, XVIIe siècle. Et bien voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt